Les annales akashiques qui sont les mémoires intérieures, les mémoires physiologiques qui peuvent se déplacer dans le temps et dans l'espace, parce que même le temps n'existe pas. L'espace, une mémoire se déplace dans l'espace. Euh, par exemple, changement. moi j'ai un souvenir là aujourd'hui avec vous, demain ce souvenir là il va aller dans l'espace, il va aller au-delà, il, il va transformer quelque chose, il va amener ce souvenir là, il va se transformer et puis il va me revenir sous un autre signal. Par rapport à Saturne, tu vois, moi vraiment, tu vois, là, je suis en train de creuser en me disant, mais la Matrice dont on parle, c'est la fameuse Matrice, comme dans Matrix, tout ça, mm. en fait, c'est Saturne, tu vois, mm. c'est, là, c'est en Matrice, c'est ça, peut-être que je vais me trompe. Ouais. Non, mais... non, non, non, mais, oh. justement, euh, dans la Matrix, comme tu disais, oh, dans la Matrice, quoi. Oh, shit, up. Hi. <laughs> that's what we're talking about. <inaudible> <inaudible> La climat. Ça, tu le sais. C'est pas Harp non plus. Parce que Harp n'existe pas. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Si Harp, ça existe, c'est pas... Je, je confonds avec Blue Bim. Mais Harp, ça existe. Et, et justement, ils vont appuyer sur le bouton de Harp pour que le ciel soit noir. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Moi-même moi depuis quelques jours, je suis fatigué et je sais. Je surveille avec euh, avec des gens comme Ulysse ou Marc euh, Marc Caldell, qui est un Australien qui est, qui a pris en photo Nibiru. Il a confirmé que Nibiru n'était pas une planète ouais, ou du moins dans cette réalité qui n'en est pas une. Il euh, y en a, il y, y a, il y une personne là qui vient de me dire les trois jours de ténèbres vont arriver en même temps que l'astre nocturne. C'est parti Vous avez découvert une comète J'ai un tatouage d'étoile filante sur l'épaule. Et pourquoi on a, emmené, on a envoyé une fusée armée jusqu'au don de givres nucléaires dans une fusée pour, soi-disant, détourner une, une astéroïde La voilà Une comète géante se dirige droit vers la Terre. Vous la voyez Véritablement survivre à ça, mais même un bunker isolé, même un bunker enterré avec les réserves de flotte et avec la bah, puissance regardez, de Regardez le film. Des des regardez le film 2012. Bah le film 2012 oui. à la fin. Bah oui. Avec... Les annales akashiques.